Bonjour, excusez-moi, vous êtes en plein milieu du passage, j'aimerais passer tout, tout droit. Là il y a le sac. Merci beaucoup. Hop, excusez-moi, pouvez vous décaler s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, vous pouvez vous décaler s'il vous plaît. Euh, vous décaler s'il vous plaît, je dois passer en vélo. Euh, non non non. Euh, non, j'aime bien allonger les, les bancs en fait. Je vais essayer de passer comme ça, sans trop... C'est malade, C'est pas possible, j'ai une névrose et je j'aime être près des bains. Vous êtes un malade Vous êtes malade, bah prenez pas de... passez. comme ça, vous pensez que ça va passer Oui, ça va passer. En fait, j'aimerais passer. Ah ouais, s'il vous plaît. Ok, par là, je pense. Je vous en Hop, du coup, c'est tout droit. Ah, c'est... pardon. Merci, bonne journée à vous. Ah, excusez-moi, vous pouvez vous déconner. Ouais, t'es si bâtard, ça fait combien de temps 6 ans. 6 ans Et ça fait 6 ans que t'as pas. Hein, hein. Ah non, j'ai rien fait depuis 6 ans. Tiens, je fais le cadeau pour toi <rire> Pour. J'ai wow, <rire> Génial <rire> Fais les bisous <rire> <rire> Avant de dire à un mec qu'il est moche, n'oubliez pas <rire> que lui. Moi... <rire> well, <want> drink <rire> <laughs> Now, where's the rag I want a drink. Do you want a drink? It's good. Do you want a drink? <laughs> right, just go a little bit. Okay. Just a little bit. Get a sip. Careful. <laughs> <laughs> nope, don't do that. Just swallow it. <laughs> More. <laughs> <laughs> give her a couple and then, like, wait a minute. Wait, wait, wait, wait. I got gotta. I gotta. <laughs> C'est possible euh, d'arrêter de nous mettre la main sur la tête euh, et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc. C'est assez humiliant. En fait. J'ai un petit problème. Ah bon Et si tu as un problème, tu dois dire nous, c'est le nôtre. T'es sûr Ben oui. Ok. Nous allons nous mettre sur Bah alors, Aladin, ça veut pas démarrer Je <rire> <C> suis <'est> partout. <rire> Coucou Non Non Non, non, non. Oh. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il fait quand même parce que là, ça fait 10 ans qu'il est sous la douche. Chérie Quoi T'es où En train de prendre ma douche. Mais viens pas, je suis à poêle. Pourquoi Je suis à poil. Mais ça fait quoi que t'es à poil Je t'ai déjà vu plusieurs fois. Et alors Mais quoi et alors Je t'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai pas envie que tu vois mon petit oiseau. Mais il est tout mignon ton petit oiseau. Arrête de me filmer s'il te plaît. Je te filme pas Si. Non. Il est tout petit. Arrête de filmer ma gueule. Avec ta petite chatte. C'est pas mes petits grosses. toute petite. j'ai froid destination. Et la dernière fois, pour l'anecdote, j'avais deux dossiers similaires, deux jeunes filles, toutes les deux. Toutes les deux célibataires, toutes les deux à peu près le même âge, toutes les deux à un CDI, et toutes les deux à un garant. J'ai dû choisir, j'ai dû choisir, et je vous assure, c'était pas facile. Finalement, j'ai pris la plus moche. Je me dis peut-être qu'elle trouvera jamais même Heureusement Aiden Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. D'accord Alors, tu choisis. Soit je te donne un bonbon maintenant, soit à tes 18 ans, je t'achète la Porsche Cayenne. Tu veux quoi Le bonbon ou la Porsche euh, Un bonbon. Le bonbon Oui. Tiens. T'es content Oui. Ben moi aussi, je suis content. Je suis content que t'as pris le bonbon. Oui. Moi, <rire> <Parce> que moi. <rire> voilà. Ok Google, quel temps il va faire demain Qu'est-ce qu'on en a à foutre la bloqué sur Snapshot, elle est bien mais elle De la chatte. Hmm. Bah ouais, il faut le dire. De la. Hmm. Ce monde, regardez ce monde. Oh, ils se barrent tous de Paris au revoir les petits parisiens, on se casse, hein, parce que on est confiné 7 jours sur 7, hein Voilà. regarde. <rire> Pourquoi les hommes qui ont un gros ventre ont une petite queue Vous savez pas ben vous avez déjà vu quelque chose qui pousse à l'ombre. <rire> Après chaque balade il faut penser à examiner votre chien. Ici nous avons un double poil, poil court et poil long. Donc nous utiliserons plus... Début. Ouais gros Bien ou quoi C'est va ou quoi gros On est là hein? ça dit quoi Ouais on est là posé, t'as vu on attend les clair au oh. calme, je pose au ah ouais? calme, petit que gré, t'as hey, capté, petit hey, cap. Hey, ok comment ça s'appelle la loutre là Il est pas passé là, je casse là L'autre casse là, c'est mort là Ouais même le foie t'as fait une galère clair. là. C'est fini, lui, on a du conduire. Il est actuellement 19h, couvre-feu dépassé, c'est l'heure de rentrer chez sa mère. On n'oublie pas es le bord de la main. Il est actuellement 19h, couvre On n'oublie pas le bord de la à 15h Ouais. Maman, oui, chérie. T'aurais voulu avoir une fille ou un oui. garçon Je voulais juste un massage, mon cœur. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de rencontre Parce que ma colocataire, elle aime pas quand je ramène des femmes à la maison. On n'est pas colocataire, gros con Regardez, j'ai trouvé un tableau dans les poubelles. Je vais faire croire à un collègue que c'est un Picasso. Picasso. Arrête de bouffer et va faire du sport. <rire> La tête de ma mère, mais t'as ta mère. T'as fait quoi? <rire> Je pratique si peu le sport, que si un jour vous me voyez courir, courez aussi. C'est qui passe Il fait quoi? Qu'il vient le week-end, là, pour me déranger. Oh, ma gueule. Oh, pa pa pa pa pa. Oh là là. Nouveau manteau. Nouvelle vie. Nouveau yinche. Oh, ça, c'est du wax? C'est du wax, ma gueule? Oh, pépère. Y'a quoi dans les poches? Y a quoi dans les poches? Ah ouais, ça. Ah ouais, d'accord, Pablo Escobar, ça va livrer sévère. C'est quoi, ça? Louis Vuitton, Gucci, Gucci, mais c'est toi sur l'étiquette là, Rio Spuffy. c'est quoi ça, c'est ta marque ma gueule Et du coup y'a quoi, quoi dans la poche, quoi dans la poche Ah bah ça c'est carré, ça c'est pour la cam que tu me dois. Bon allez vas-y, <rire> bien joué ma MC, MC, Ah là là chérie, j'ai fait un rêve cette nuit, je faisais du vélo, je suis hyper crevé quoi. Ah moi aussi cette nuit j'ai fait un rêve, je faisais l'amour toute la nuit. Ah oui, avec moi quand même. Ah bah non, t'étais <coughs> parti. Oh god, oh god, oh god, David. Oh. How do you can't catch it? Oh, sorry. <laughs> <laughs> oh <my God>. <laughs> <laughs> pêche aux petites merdes burger king la meuf elle a vu mes interrupteurs et elle a tapé une putain de barre de rire elle m'a dit mais vous avez volé la voiture ou quoi je dit ben non pas madame